elle me demande comment se protéger des gens qui ne veulent pas que j'accouche qui ne veulent pas que j'ai mon visage, que j'avance, que je me marie premièrement ces gens ne vous calculent pas pour rien parce qu'ils ont vu votre étoile les entités négatives se nourrissent tu vois comme dans une famille on accouche, quand on accouche les enfants quand ta mère était enceinte de toi, ils avaient déjà vu même avant que ta mère ne te conçoive, ils avaient déjà vu l'étoile de ta mère donc ils connaissaient que les enfants qui vont sortir de la femme si ce sont les enfants qui ont une bonne étoile Maintenant, comme ta mère était simple, simple, ton père était simple, simple, ils n'ont rien fait pour te protéger. Donc, du coup, tu as été exposé. Et tu grandis, tu es là comme ça. Tout le temps, ils vient il puiser dans ton étoile. La nuit, j'ai une dame qui est venue, c'est midi. Euh, elle a commencé à utiliser des produits. Une nuit, en rêve, en songe, les, le Seigneur lui montre combien un mauvais esprit a à son pied qui a tiré sa couverture. Dans le rêve, elle se dit Mais qu'est-ce que tu fais là Et, ce, Il se sautait, il dit Mais comment est-ce qu'elle peut me voir Et là, elle se réveille, elle se réveille dans la réalité maintenant. C'est que le Seigneur a permis qu'elle voie qui vient dans sa chambre quand elle est en train de dormir. Ces entités viennent prendre votre énergie, votre puissance. Parce que c'est ça qu'ils utilisent maintenant. Parce que les entités n'ont rien. Donc ils n'ont pas d'énergie. C'est un peu comme s'ils viennent prendre votre carburant. Maintenant, ton carburant, tu dois le protéger. Et généralement, vous n'avez pas grandi en connaissant les bains de, seins, de sel euh, euh, à parler, pour déclarer sur votre journée, le don, toutes ces choses-là. Vous ne connaissez pas ça. Lancer la poule, les choses comme ça. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est adopter des choses quotidiennes. comme faire tous tes bains quotidiennement euh, Il y a des trucs essentiels. Les urines, les premières urines du matin. Ça, c'est quelque chose que tu dois faire au moins une fois par mois. Tu mets un peu de ton urine dans l'eau de lavage avec du sel. Tu te laves avec. Deuxièmement, tu dois croire ce que la Bible dit. Troisièmement, tu dois aussi commencer à beaucoup prier. Quatrièmement, tu dois mettre le jeûne. Si tu n'es pas quelqu'un qui jeûne et qui prie, parce que c'est dans ta propre bouche. Alors, généralement, quand c'est comme ça, et ta faiblesse, ils font que tu ne parles plus, tu ne pries plus. Et même quand tu pries, tu pries avec une petite faiblesse là. Donc, tu dois pouvoir te relever à ton jeûne que tu faisais déjà quand tu étais à l'église, à tes prières, tu dois et à ta croyance tu dois maintenant venir ajouter ces choses physiques que tu fais. Tu prends la cannelle, tu bois, tu fais un peu le thé de cannelle, tu bois. Tu prends le romarin, tu tu, tu, tu te laves avec. Tu prends la, la cannelle, même tu souffres à l'entrée de ta maison. Donc ce sont les petites choses comme ça, le jujube, tu mets là avec le sel, tu verses dans ta maison. Ça va faire qu'ils n'auront plus de porte d'entrée. Une fois qu'ils n'ont plus la porte d'entrée, ton énergie qui est renouvelée chaque jour va commencer maintenant à augmenter. Quand la Bible dit que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, chaque jour, Dieu a une portion qui te donne. Et quand tu commences à comprendre que euh, si tu fermes les portes de sortie, ta portion quotidienne va commencer à augmenter. C'est comme ça que ta puissance financière va augmenter, ton mariage, ta restauration, toutes ces choses une dame qui m'a dit que depuis sept ans elle n'a pas fait la mort avec quelqu'un elle a pris mes produits en décembre elle a fait la mort en février qu'elle avait dit mais